Salut mes beautés j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo euh, ça sera un room tour, donc euh, si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà fait mon room tour, un room tour de la chambre de Noor euh, un room tour aussi de Cyrine, mais dans l'ancienne maison, mais maintenant que ça fait déjà un an que j'ai déménagé, il est temps de vous faire euh, le room tour de la nouvelle chambre de Cyrine. j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous aurez des idées qui pourront peut-être vous aider à euh, rajouter un petit quelque chose dans la chambre de vos enfants, ou euh, qui pourront vous donner des idées de rangement, etc et accrochez-vous bien, il y aura il aura pas qu'un room tour de la chambre, il y aura aussi euh, euh, un petit tour dans l'endroit où les filles s'amusent. Donc euh, surtout Céline, c est, c est, c est la, on va dire c'est la salle de jeu de Cyrine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on commence tout de suite. Alors pour commencer, euh, cette plaque ici, c'est son papa qui lui a offert, c'était une kermesse. Et voilà, il lui a fait euh, là-bas. Donc euh, voilà, on lui a mis on, sa plaque ici avec son, son prénom. Et euh, on l'a collé avec un scotch double face sur la porte. Et après, bienvenue dans le monde de Cyril. Donc quand on rentre, voilà, on voit très bien que la chambre est beaucoup plus grande que son, sa chambre, son ancienne chambre, dans l'ancienne maison là où on était. Donc elle est vraiment, vraiment beaucoup plus grande. Alors, en lapin, euh, c'est une couleur, euh, on va dire, c'est un mauve lila qui tend un petit peu vers le rose. C'est pas du rose, c'est pas du mauve, mais c'est entre les deux, on va dire. Alors, euh, les cadres ici, je vous en ai déjà parlé. Voilà. C'est des cadres qui viennent de chez Ikea. Par contre, euh, les toiles qui se trouvent à l'intérieur... C'est des toiles que j'ai commandées sur AliExpress. J'avais commandé trois pour Cyrine et trois pour Nour. Euh, j'ai déjà partagé avec vous les liens dans la vidéo précédente. Mais si vous voulez, je vous remettrai les liens en barre d'informations. Ensuite, juste sous les cadres, on a euh, un petit meuble qu'on a acheté à Ikea pour mettre ses livres. Donc pour le moment, voilà, euh, ça commence à, à se remplir assez vite, on va dire. Elle aime beaucoup lire ma fille, surtout euh, le soir, elle adore... Euh, un livre avant de dormir. Donc ce que j'ai mis ici, j'ai mis tout ce qui est peinture. Je vais vous montrer de près. Donc ça c'est une petite corbeille que j'ai acheté à Action. Et je lui ai mis toutes ces peintures. Donc ça c'est Action. Les peintures là c'est Ikea. Et puis euh, voilà. Ici on a des petites lettres alphabétiques arabes et chiffres. Que son papy lui a offert donc c'est mon père qui lui a offert c'est euh, aimanté elle a euh, sa tire-lire qui est juste ici voilà ici j'ai mis un petit livre qui rentrait pas en bas et puis ça c'est euh, ça c'est pour mettre ses cartes c'est jeux de cartes pour euh, voilà quand on veut jouer une petite partie de cartes ensuite ici c'est ses livres Donc, euh, de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui est euh, contes, histoire, etc. Et ici, j'ai mis tous les livres de mots, voilà, pour apprendre les images, les livres de mots, etc. Et en bas, j'ai mis euh, tout ce qui est coloriage de ce côté, livres d'activité, euh, voilà, les stickers, etc. Ici, c'est ses coffrets jeux. Elle a des, des coffrets Montessori, il y a des trucs pour apprendre l'arabe, des cartes qui mangent qui, ou euh, mistigris, etc. Et par ici, j'ai mis euh, tout ce qui est puzzle, en fait. Ensuite, juste à côté, il y a son petit bureau. On a préféré mettre le bureau ici, parce qu'il euh, y a la lumière, voilà, il y a la fenêtre juste à côté. Et c'est très agréable quand on a un bureau à côté de la fenêtre. Comme ça, on a de la lumière. Donc euh, voilà, ça, c'est normalement, c'est des sous-couverts pour la cuisine, mais moi, je lui ai mis ici parce qu'elle aimait bien... Donc là c'est son petit peignoir, comme ça le matin si elle se réveille et qu'il fait froid, elle met son peignoir. Donc le bureau avec la chaise vient de chez Ikea aussi, on va pas tarder à les changer. Parce que voilà, ça c'est quelque chose pour les tout petits, on attend euh, peut-être l'année prochaine ou dans quelques mois, on va changer euh, le temps que Nour puisse se mettre dessus. Donc on va donner ça à Nour et on achètera un autre pour Cyrine. un vrai bureau de grande fille quoi. Mais pour le moment elle se contente de ça comme ça si elle fait des tâches avec la peinture ce n'est pas grave Donc ici elle a tous ses crayons, feutres, pinceaux etc. pour colorier Et puis là je lui ai mis son calendrier donc je vais vous montrer le calendrier Donc c'est un calendrier que j'ai acheté à Oxybul Et ça lui permet de mettre le jour, la date, le mois, l'année, la saison, la météo et son humeur avec les activités qu'elle a fait. Euh, la journée, voilà, ça lui apprend un petit peu les chiffres, etc, les saisons c'est vraiment c'est vraiment très bien et vous voyez, il est assez grand et puis là on a un petit, un petit coffre voilà, que ma mère lui a offert et dans ce coffre elle range tout, euh, tout ce qu'elle réalise en fait euh, ses dessins, ses peintures euh, euh, ce qu'elle fait à l'école à aussi en, quand on lui donne, voilà, elle range tout ça ici Juste au-dessus, on a mis une petite étagère, donc il y a quelques photos d'elle, là, c'est quand elle était toute bébé et là c'est un cadre qu'on a réalisé avec des coquillages qu'on a rassemblés euh, quand on était à Knokke, c'est une plage dans le nord de la Belgique, donc on a ramassé des coquillages puis elle a fait un petit cadre comme ça avec sa photo euh, à la plage et à côté c'est son humidificateur puis j'ai collé ces petits papillons qu'elle avait dans son ancienne chambre donc vous ne voulait pas les jeter on a trouvé que c'était joli de les coller ici sur l'étagère et les rideaux je les ai achetés quand j'étais en Algérie pareil avec le lustre donc c'est ces vieux rideaux avec son vieux lustre on ne les a pas forcément changés voilà Ensuite, de ce côté-là, alors le lit aussi pareil avec la table de nuit vient de chez Ikea. Donc pourquoi Ikea En fait, tout simplement parce qu'on euh, sait très bien que quand elle grandira un petit peu, on est obligé de changer, donc on ne voulait pas investir dans, dans quelque chose qui coûte très très cher. Donc voilà. Mais franchement, euh, c'est pas mal non plus. Donc une petite table de nuit, euh, un réveil que j'ai acheté aussi à Oxybul. Et franchement, le réveil, il est juste... Topissime, ça, ça, ça permet aux enfants d'apprendre l'heure, donc je vais vous le montre de plus près. Voilà, voilà, ici c'est une veilleuse. Euh, c'est ma maman qui lui a offert, quand on était en Algérie, on l'a acheté là-bas. Voilà. Euh, ça c'est sa petite poupée préférée, donc euh, moi j'avais acheté trois poupées en fait euh, à Action, c'est des danseuses de ballet, ma fille adore la danse classique. Donc euh, voilà, elle a choisi euh, en couleur mauve en fonction de sa chambre. Rose claire, je l'ai euh, mis dans la chambre de Noor. Et puis un rose bonbon, on l'a donné à leur cousine euh, Feirouz. Voilà. Donc euh, le lit, c'est un lit extensible en fait. On l'avait acheté parce qu'elle euh, avait une petite chambre avant. Et du coup, on l'avait rétréci. Mais là, on l'a carrément ouvert. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Tout, tout ce que vous voyez, ça vient de chez Primark et c'est topissime, vous voyez Vous voyez, le coussin est très joli pareil pour euh, la housse couette ici, donc on a mis des cadres de courant comme j'ai mis pour la chambre de, de Nour vous voyez je les ai fait moi-même et puis les cadres viennent de chez Ikea ça coûte deux fois rien et de ce côté là elle a une petite coiffeuse Oui, parce que ma fille est une vraie princesse donc voilà, ça c'est sa coiffeuse. C'est une coiffeuse d'une marque allemande, Kidcraft, si je ne me trompe pas. Donc ça coûte dans les environs de 200 euros je dirais. Voilà, je l'ai commandé sur un site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations et l'a reçu à la maison. Donc voilà, on l'a monté, etc. Et ce qui est bien, c'est que le miroir, donc vous voyez, c'est un miroir adapté aux enfants. Donc ça se casse pas, voilà. Euh, elle a ses petits produits de beauté la Miss ici voilà son parfum, petit coffret sa petite couronne, des mouchoirs etc, et ici elle range tout ce qui est euh, des chouchous pour ses cheveux et ainsi de suite et puis là il y a son armoire, l'armoire aussi vient de chez Ikea donc je vais vous montrer Donc en haut j'ai rangé tous ses draps donc ici c'est ses vêtements, euh, voilà j'essaie euh, d'enlever de, les vêtements d'été et de mettre que les vêtements d'hiver parce qu'autrement euh, rien va rentrer ici. Euh, en bas c'est tout ce qui est chaussures, oui elle a plus de chaussures que moi, c'est un truc de dingue. Euh, elle adore les chaussures et puis euh, tout en bas c'est tout ce qui est sac pour le sport, sac à dos pour l'école, petit sac à main etc. Ou encore euh, son petit cabas pour la piscine. Donc en bas, j'ai mis tout ce qui est pantalon avec ceinture. Et ici, c'est tout ce qui est t-shirt, pull, petits gilets, euh, survêtements, etc. Ici, c'est tout ce qui est pour la maison, donc pyjama euh, ou encore euh, des sous pulls euh, des, des bustiers, des, des, des t-shirts demi-manche, etc. Et euh, en haut, voilà, je range les vêtements euh, d'été et les vêtements euh, pour euh, les occasions spéciales. Euh, voilà, je fais de mon mieux donc ici on a accroché un petit truc euh, qu'on qu nous donne à la banque pour, euh, voilà, pour qu'elle se mesure, pour qu'elle voit si elle a vraiment grandi. Donc je sais que la question que vous vous posez, euh, où sont les jouets Donc moi les jouets c'est pas dans les chambres, c'est pas dans le salon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc euh, comme vous pouvez le constater, là on est dans une véranda et en fait euh, j'ai profité pour l'utiliser comme salle de jeu parce que c'est une véranda vraiment hein. c'est vraiment très agréable de se retrouver ici puisque voilà, ça donne sur le jardin de ces deux côtés là j'ai mis euh, j'ai mis ces rideaux là parce qu'en en fait il y avait du soleil comme ça ça m'évite, euh, voilà, ça évite que, ça permet que l'image ressorte mieux donc j'ai mis les rideaux parce qu'en fait le soleil tourne de ce côté là en milieu de journée et en fin de journée de ce côté là voilà euh, le matin, non, il n'y a pas de soleil de ce côté. Donc, je vous disais, euh, c'est une véranda que j'ai utilisée, pour euh, que j'ai profité pour mettre le parc de ma fille, avec tous ses jouets, etc. C'est vraiment le bazar ici. Donc, ça m'évite, en fait, de retrouver tout ce bazar dans mon salon ou dans une autre chambre. Je vous montre. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ici que c'est mon salon. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un salon tour, vous me le dites, je serais ravie de vous le faire. Et juste ici, on se retrouve dans la véranda. Vous voyez, donc c'est une porte coulissante en, en verre. Et de ce côté-là, on a ma cuisine. Donc vous voyez, j'ai la cuisine ici, qui donne aussi sur la véranda, je peux ouvrir la porte. Donc du coup, ça me permet de garder un œil sur les enfants. Euh, c'est bien isolé en fait euh, et l'hiver aussi s'est chauffé donc vous pouvez voir qu'il y a le, les radiateurs ici donc euh, les enfants peuvent jouer ici toute l'année et ça donne sur le jardin donc on a une belle vue, on a beaucoup de lumière et, euh, et puis je peux garder un œil sur les enfants que ce soit à partir du jardin, de la cuisine en, ou encore du salon donc ici j'ai mis, mis tous ces jouets il y a une question que vous me posez souvent c'est à propos du parc là que j'ai pour ma fille Donc c'est un parc que j'ai acheté sur Amazon C'est une marque allemande Je sais qu'ils n'ont plus ce modèle là Mais ils ont d'autres modèles qui ressemblent vachement à celui là Et franchement il est génial Il se nettoie facilement Vous pouvez même le laver à ganto. Vous pouvez tout ranger à l'intérieur Donc comme vous pouvez voir ici j'ai mis tout ce qui est gros jouets Je l'ai caché ici Ici elle a un petit bac avec euh, Voilà toutes ces barbies etc Ici c'est Lego. legos euh, des polypockets ici, ces dominos, enfin un peu le bazar. Voilà, ça c'est un lion qu'elle a acheté à Ikea, elle a adoré. Elle a acheté toute la famille en fait. Euh, une cuisine Ikea et puis euh, ici, ici j'ai tout ce qui est euh, pâte à modeler, euh, autres petits jouets. Ce petit bac là c'est pour Nour. voilà. Pour le moment elle ne nécessite pas beaucoup de choses. Ici c'est son tableau de chez Ikea pareil. Ici j'ai euh, rangé des tapis. Comme ça, si elle veut s'asseoir dans le jardin ou s'asseoir ici. Donc, je prends les tapis que j'ai achetés à Primark. C'est des tapis spéciaux pique-nique. Ils sont vraiment nickel. Donc, je mets le tapis ici. Elle peut s'amuser comme elle veut. Et là, c'est euh, une maison poupée que son papa lui a offert quand Nour était venu. Donc, on lui a dit que c'était Nour qui lui a amené, bien sûr. Et elle était super contente. Voilà. Donc, euh, c'est une maison poupée qu'on a achetée sur le site de Choron privé. Pour environ 170 euros si je ne me trompe pas mais la qualité est topissime c'est du bois même les meubles vous voyez pour les barbies c'est en bois voilà le seul truc qui est énervant avec ce truc ce, ce, ce, cette maison de poupée, c'est que ça me prend du temps quand je fais de la poussière voilà mais par contre elles ont tous les poupées elles ont leur voiture qui est dans le garage il y a même une piscine avec jardin etc que, que j'ai pas sorti ici il y a l'ascenseur enfin il y a tout là quoi vous pouvez voir, donc ici je range les jouets. C'est clair qu'elle n'est pas obligée de jouer uniquement ici. Euh, elle peut prendre des affaires d'ici, aller dans le salon, s'amuser, mais après il faut bien sûr ramasser et tout ranger ici le soir. Il faut que le soir, le salon soit nickel pour que le lendemain matin quand on se réveille, voilà, on est tranquille, le salon est propre. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un, je sais pas, kitchen tour ou salon tour. On verra ça plus tard. Allez, bisous